Dans cette vidéo, nous allons explorer les parcours préfabriqués de Google Earth et allons voir comment les partager. Donc, commençons par explorer un peu les parcours du logiciel. En cliquant sur l'icône euh, explorateur, ça va ouvrir un menu euh, dans lequel on peut retrouver euh, différents parcours portant sur des enjeux euh, d'ordre de géographique, physique ou humain. Voyez-vous euh, que ce soit les îlots de chaleur, la déforestation, euh, les territoires énergétiques, on retrouve un peu de tout. Donc pour notre part, on va s'intéresser en fait là, à la fonction Timelapse, euh, qui est quand même là, euh, franchement intéressante, euh, peu importe la classe. Donc en fait, euh, ce que Timelapse fait, euh, c'est qu'il capture l'évolution euh, photographique, euh, d'une image satellitaire des années 80 à de nos jours. Donc ce montage photo euh, n'est malheureusement pas accessible dans toutes les régions du monde sur le logiciel. Euh, en effet, dans certains endroits, la, la qualité des photos est trop mauvaise euh, pour que ça vaille la peine d'être utilisé. Néanmoins, il y a quand même suffisamment de régions couvertes pour que, euh, encourager l'exploration. Donc par défaut, euh, Google amène ou euh, suggère en fait des thématiques, euh, mais vous pouvez euh, vous-même faire vos recherches et créer un timelapse personnalisé euh, à partir en fait du moteur de recherche Explorer le monde qu'on retrouve ici. Donc, euh, par exemple, si je cherche à travailler le territoire énergétique en Alberta, euh, ben, je pourrais cliquer sur la barre de recherche et au lieu de me contenter de ce qui est suggéré par Google Earth, euh, chercher moi-même un point d'intérêt. Donc par exemple, Earth Mackay en Alberta. Donc il y a parfois un petit délai là, dans le chargement, euh, mais une fois que c'est démarré, euh, c'est quand même assez clair. Donc ici, on peut quand même observer l'évolution à travers les décennies de Fort Mackey, euh, notamment là, euh, en fait, en voyant de 2020 versus les années 80. Donc, on voit qu'il n'y avait pas les bassins de développer euh, et que la, la ville était somme toute minuscule. Puis, en fait, à partir du milieu des années 2000, il y a une explosion du développement euh, du territoire énergétique dans la région. Malheureusement, il n'est pas possible d'intégrer euh, un timelapse à l'intérieur euh, d'un projet sur Google Earth. Donc, lors d'une vidéo précédente, on avait créé un projet justement sur euh, le territoire énergétique en Alberta. Euh, je ne pourrais pas l'intégrer. Il n'y a pas de bouton pour ça. Euh, donc, C'est un gros défaut euh, de cette fonction. Par contre... Rien ne m'empêche de partager le timelapse euh, à l'aide, en fait, de l'URL euh, générée par euh, la page web sur laquelle je me trouve. Donc, si je clique sur Google Earth, euh, l'URL, et que je copie cette dernière, eh bien, en la collant à nouveau euh, dans, un avi, dans le, mon navigateur, le logiciel va m'amener euh, au bon endroit et je peux démarrer le timelapse. Et voyez-vous, là, euh, il est bien en route. Donc, ça peut quand même être intéressant à partager aux élèves, euh, ou en fait que vos élèves se lancent à la recherche euh, de timelapse, illustrant bien un enjeu de géographie, puis qui après vous envoie l'hyperlien. Même si malheureusement il ne peut pas être intégré dans un projet euh, directement au sein même du logiciel, il y a quand même moyen de le partager facilement. Donc pour le reste, ben, je vous invite en fait à prendre connaissance de, des thématiques déjà créées euh, par l'équipe de Google Heart. Il y a quand même là, des éléments très intéressants et très impressionnants qui sont montés par eux. Euh, les fonctions d'exploration et tout ça euh, méritent vraiment d'être euh, approfondies, euh, mais euh, voilà, pour le besoin de cette vidéo, euh, je crois que ça fait déjà pas mal de tour. Donc, je vous remercie euh, de votre écoute et au plaisir.